L'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Cancérologie de Lille, OncoLille, a été créé en janvier 2020. Situé au cœur du campus hospitalo-universitaire, l'Institut OncoLille bénéficie d'un emplacement idéal pour développer une recherche d'excellence et intégrée en interaction avec son environnement local. OncoLille est au contact notamment du CHU de Lille et des ressources technologiques et sociétales. La grande originalité est force -Lille et force d'Oncolil est qu'il a été conçu pour permettre l'interaction quotidienne de plus de 250 chercheurs et cliniciens issus d'équipes pluridisciplinaires. L'objectif de l'Institut est de développer une recherche intégrée alliant la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques, la bioinformatique, les technologies pour la santé, l'économie de la santé et les sciences humaines et sociales. Cette unité mixte de recherche forme Oncolil. Ficelle et Oncotaille pour la biologie, l'IMS pour la physique et les microtechnologies, Scalab et l'EM pour les sciences humaines et sociales et l'économie pour la santé et LPP pour les mathématiques. Une dynamique essentielle pour développer une recherche d'excellence autour du thème de la résistance aux thérapies, de la dormance tumorale, des rechutes avec un focus sur les cancers à mauvais pronostic avec le but ultime, qui est totalement en phase avec la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, de proposer une médecine personnalisée, un meilleur suivi et une meilleure prise en charge du patient atteint de cancer.